Dans une vidéo que j'ai faite il y, a, il y a à peu près 4 semaines, intitulée 2021, plus exactement K.O. en 2021, êtes-vous préparé J'anticipais de grands chocs sur le plan financier l'espace de quelques jours. Euh, il s'avère que ces prévisions sont, sont bien parties pour se réaliser, euh, puisque euh, nous avons eu confirmation qu'il se prépare ce qu'ils appellent un euro numérique, c'est-à-dire un crypto-euro, euh, ça, ça enfin, le rappel vient de Madame Christine Lagarde, euh, de la patronne de la Banque Centrale Européenne, après que M. Villeroy de Gallo, le patron de la Banque Centrale euh, de la Banque de France, euh, en ait parlé il y a il doit avoir un, mois, un mois à peu près. Euh, se, se confirme également euh, le projet de euh, reset, non pas le reset global qui fait fantasmer beaucoup de personnes et euh, de, de, de, de des personnes qui envisagent une sorte d'apocalypse euh, de fin de fin du monde qui verra euh, soit le triomphe de l'antéchrist soit le triomphe du bien. Euh, J'ai parfois des commentaires assez euh, assez incroyables euh, <rire> sur certaines de mes vidéos. Euh, ce qui se prépare, c'est tout simplement un reset monétaire, c'est-à-dire euh, une mise à plat, euh, un effacement d'une manière ou d'une autre des dettes euh, ou un remboursement forcé des dettes euh, de façon à repartir sur des bases monétaires saines. À cela, il faut ajouter que comme cela avait été calculé il y a quelques mois, les dispositions qui ont été enfin le coût de la crise du Covid pour la France va se traduire par une explosion de la dette de l'État euh, qui est d'ores et déjà euh, passé de un peu plus de 100 du PIB il y a quelques mois à 120 125 du PIB et prochainement certainement 130 135 c'est pareil dans beaucoup d'autres pays Puis, euh, a euh, cela s'ajoutent des rumeurs de, de retour à l'inflation au cours de l'année 2021. Euh, alors bien sûr, si vous suivez euh, l'actualité financière depuis quelques années, vous avez dû remarqué que tous les six mois, on vous parle d'un retour à l'inflation. Donc, à cet égard, l'année 2021 ne s'annonce pas différente des années précédentes. Sauf que cette fois, il y a quand même des raisons euh, de, de penser euh, que cela est possible, puisque pour la première fois... Depuis très très longtemps, on a à la faveur de la crise du Covid injecté de l'argent directement dans la poche des ménages. Alors ça s'est fait de manière massive aux états unis ça s'est fait de manière moins massive et plus classique euh, en, en, en France, en, part, en particulier, euh, bon, n'entre pas dans le détail. Euh, euh, je crois qu'il y a eu une bonification pour l'ORSA. Il y a eu des, euh, je crois, y a eu une bonification, me semble-t-il, pour la prime de rentrée scolaire. Il euh, faut s'attendre à une bonification de la prime de Noël. Euh, bien évidemment, quand on aide les indépendants à ne pas faire faillite, bah, quelque part, ça revient leur donner de l'argent. Donc tout ça est inflationniste. Alors bien sûr. En face de ces, ces éléments qui poussent à l'inflation, il y a aussi la tendance de fond qui est déflationniste, et ça c'est le cas depuis de, de, nombre, de nombreuses années. Mais ce qui est encore une fois nouveau, c'est qu'on a cette fois une accumulation de mesures qui vont en faveur de l'inflation. Donc peut-être l'inflation va-t-elle va revenir. Donc n'en jetez plus, n'en jetez plus, et que ceux qui n'ont pas compris qu'il va falloir bouger rapidement, si on ne veut pas être malmené par les événements euh, financiers et voire monétaires qui vont se passer dans, dans les mois qui viennent, eh bien que ceux-là lèvent le doigt et qu'ils se mettent à réfléchir. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour parler une nouvelle fois des conséquences de la conjoncture financière actuelle sur le citoyen prévoyant. Si vous découvrez cette chaîne, d'abord soyez les bienvenus. Et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à faire sur ce sujet, de manière plus générale, sur les sujets du patrimoine, de l'économie et de la finance, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner par l'icône vert et bleu qui est en bas à droite de l'écran, ou en ouvrant le menu déroulant, pour ça il faut cliquer sur le plus PLS majuscule, environ 5 cm sous la vidéo, vous aurez euh, dans la liste des liens qui va s'afficher, un lien qui vous permet de vous, euh, de vous abonner directement. Dans cette vidéo, je partage mes réflexions pour sécuriser notre patrimoine en le délocalisant. Non, ce n'est pas que pour les riches. Il suffit. Tout, euh, tout effet de manche mis à part. Il suffit d'avoir l'épargne pour être concerné par la problématique de sa sécurisation et donc par tout ce qui est solution basée sur une délocalisation de cette épargne et on va voir tout de suite de quoi il s'agit alors l'idée qui l'idée qui préside à cette solution qui est basée sur la délocalisation du patrimoine c'est une idée de bon sens et qui est largement juste à savoir que nous sommes d'autant plus vulnérables à des événements, que ces, que ces événements se passent dans un environnement qui est proche du nôtre. Euh, par conséquent, euh, en tant que citoyens français, nous sommes euh, les plus vulnérables à ce qui va se passer en France du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue monétaire, du point de vue social. Euh, et si on veut se mettre à l'abri de cette vulnérabilité qui est considérable, notamment, notamment du fait du pouvoir que l'État a, eh bien, il faut s'en éloigner. Alors comme l'idée de cette vidéo n'est pas de prôner une expatriation physique, euh, enfin, certains peuvent le souhaiter, c'est ça, c'est un, un autre sujet. Euh, ce, que je, ce que je veux vous faire comprendre euh, là, c'est qu'on peut tout à fait sécuriser de manière forte et profonde la plus grande partie de notre patrimoine, euh, voire à la limite la totalité de notre patrimoine, en non pas quittant nous-mêmes la France, euh, mais en, en expatriant ce patrimoine, autrement dit en prenant un ensemble de dispositions euh, pour que notre patrimoine soit à la fois investi à l'étranger et, et détenu dans des structures étrangères. La première idée, c'est celle d'ouvrir un compte ou des comptes à l'étranger. C'est l'objet d'une formation que j'ai commercialisée depuis, euh, depuis environ six mois, euh, sur euh, la, la protection du patrimoine en utilisant les comptes multidevises à l'étranger. Pour rappel, cette formation n'est plus commercialisée, enfin je l'ai fermée pour une durée indéterminée, je pense que je la rouvrirai dans le courant de l'année prochaine, euh, donc à défaut de pouvoir vous la procurer là tout de suite, vous pouvez en tout cas, en, en utilisant... Euh, le premier ou le deuxième lien qui aura sous la vidéo, vous pouvez vous inscrire de façon à être tenu informé lorsque je déciderai de réouvrir cette formation. Maintenant, notre, notre patrimoine, nos actifs ne sont pas constitués que de liquidités. L'ouverture de comptes à l'étranger, c'était évidemment la voie, la voie royale pour stocker et sécuriser nos liquidités. On va voir d'ailleurs qu'on peut faire d'autres choses avec certains comptes à l'étranger que simplement stocker des liquidités. Euh, notre problème, c'est également de, de solutionner la sécurité de nos placements, euh, type euh, placement, placement boursier, que ce soit des placements actions ou des, ou des placements obligataires. C'est aussi de sécuriser nos placements or, puisque l'or lui-même étant souvent conçu comme une assurance et comme une sécurité, encore faut-il que cette assurance soit elle-même en sécurité. Et puis, euh, il n'y a pas que les liquidités, que les, que les placements financiers par intermédiaire de la bourse et que l'or. Il y a aussi eh bien, les placements immobiliers, et puis également euh, les placements fonciers, c'est-à-dire tout ce qui est euh, terrain, forêt, terre agricole. Mais localisation pour tout ce qui est immobilier et foncier, eh bien, évidemment, ça ne consiste pas à transplanter des biens immobiliers ou fonciers à l'étranger, ça c'est difficile, mais à investir à l'étranger en immobilier, en terres agricoles, en forêts, etc. tient la, la, la puissance de la délocalisation patrimoniale, de l'expatriation du, du patrimoine, par rapport à un objectif de, de sécurité, ça tient essentiellement donc à deux facteurs. Le premier c'est la diversification pays, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation du pays dans lequel on est, euh, du point de vue du calcul des risques, on va être moins risqué globalement sur notre patrimoine si celui-ci est réparti géographiquement, euh, une partie dans notre pays, une partie dans tel pays, une autre partie dans tel pays, etc à condition évidemment de ne pas choisir des, des pays calamiteux. Mais euh, si on choisit des pays qui se tiennent, qui sont au moins aussi crédibles que le nôtre du point de vue de la sécurité par rapport à, aux droits de propriété, par rapport à, à l'ordre public, etc., euh, il est incontestable que l'on va sécuriser euh, notre patrimoine en le diversifiant et également par rapport évidemment aux impacts économiques qui, même si dans l'Union européenne, dans, dans européenne, ils peuvent avoir des, des causes communes, euh, les conséquences ne sont pas systématiquement les mêmes dans tous les pays, ça dépend aussi de la résidence des pays euh, face à un certain nombre d'agressions possibles. L'autre facteur de sécurisation d'un patrimoine quand on le délocalise, il est tout bête, c'est que la, la puissance et l'autorité d'un État, quel qu'il soit, que ce soit le nôtre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, cette puissance et cette autorité ne s'exercent qu'à l'intérieur de ses frontières. Autrement dit, si vous, citoyen français, vous avez des biens en Suisse euh, ou aux États-Unis, ou et d'ailleurs, ou et dans d'autres pays, euh, l'État français peut décider à peu près ce qu'il voudra. Euh, au détriment de ses citoyens, y compris toutes les confiscations possibles. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'attendre à des confiscations. Ce sont des choses extrêmes. Mais il y a d'autres façons de spolier les citoyens que de confisquer. Euh, eh bien, euh, à partir du moment où ces biens ne sont plus euh, à l'intérieur du territoire national, l'État ne peut plus rien faire dessus pour vous les prendre. Donc c'est déjà considérable. La façon de délocaliser les placements financiers l'on fait en bourse, donc obligataire, euh, actions, fonds, etc. Eh bien, ces, euh, ces, ces places boursiers sont les plus faciles à délocaliser. Pourquoi C'est parce que pour investir en bourse, il faut ouvrir ce qu'on appelle un compte-titre. Euh, alors, vous avez un premier degré de délocalisation. Ça consiste à partir du compte-titre que vous avez euh, ici, euh, ou tout simplement de votre banque, si vous investissez en bourse par l'intermédiaire de votre banque, ce qui n'est pas conseillé parce que ce n'est pas performant et c'est cher, mais pour, pourquoi pas, vous pouvez par exemple investir sur des valeurs étrangères, c'est-à-dire des valeurs qui sont libellées euh, en dollars, des valeurs qui sont libellées en francs-suisses, des valeurs qui sont libellées en, en d'autres monnaies parce qu'elles correspondent à des entreprises qui sont dans d'autres pays, euh, pays que le nôtre, ou des valeurs qui sont donc euh, euh, libellées en euros, mais qui sont par exemple en Allemagne ou en Italie. Donc ça, c'est le premier degré, ce qu'un certain nombre de personnes font. D'ailleurs, j'ai euh, fait, euh, fait un sondage euh, dans le cadre d'une formation que je, je suis en train de préparer sur ce thème de la décolonisation patrimoniale pour le sécuriser. Et euh, ben, parmi les personnes qui m'ont répondu, certaines m'ont dit qu'elles pratiquaient déjà cette solution. Alors cette solution est efficace comme protection par rapport à une, une conjoncture économique ou financière franco-française, mais euh, elle n'est pas efficace par rapport à un risque pays, c'est-à-dire un risque euh, d'événements euh, soit politiques, soit, soci soit sociaux, euh, qui, euh, enfin, soit de, de dérapage de l'État, qui se traduirait par une, une possibilité de, bah, de mise qui ne serait pas la vôtre, sur vos propres biens, c'est-à-dire... Euh, une préemption sur, ben, mettons, sur des, des comptes de bourse, sur, sur ce que l'on veut. Alors pour, pour empêcher ça, eh bien, il faut tout simplement passer par un intermédiaire étranger. A partir de là, vous êtes à l'abri de choses, du de, de risque à proprement parler français. Pour l'or, on va être dans, une, dans un principe qui est, qui est, très, qui est très proche. Euh, j'ai fait des vidéos sur le sujet, j'en parle aussi dans ma formation sur la sécurisation du patrimoine par l'or, formation qui elle-même est fermée à l'heure actuelle mais qui rouvrira dans le courant de l'année prochaine. Il y a donc plusieurs solutions pour acheter de l'or et pour en détenir. Ce que je préconise, c'est ce à la fois d'acheter de l'or par des sociétés étrangères, euh, qui sont installés à l'étranger et pas en France, cela peut se faire évidemment par, par Internet, ou, ou à la limite en, en, en prenant sa voiture, et puis en alors euh, en Allemagne, en Belgique, voilà. euh, ou dans d'autres pays, en Suisse, enfin bon, y a une liste non, non limitative. Euh, et de choisir une, une formule qui ne consiste pas à tranquillement ramener son or chez soi, le mettre dans, dans son coffre, ou dans son placard, ou, ou au fond du jardin, mais une formule dans laquelle L'or est conservé de manière hautement sécurisée dans des coffres spécialisés, hors du circuit bancaire, et dans des juridictions étrangères, c'est-à-dire en Suisse, en Grande-Bretagne, euh, aux États-Unis, euh, à Singapour, enfin bon, vous choisissez euh, ce qui vous inspire le plus, mais l'idée est celle-là, c'est-à-dire que, de ce fait, l'état de votre pays, parce que ce que je dis pour la France, s'applique applique pour les ressortissants de n'importe quel pays, de ce, de ce fait, l'état de votre pays n'a pas la possibilité physiquement de mettre la main sur votre or, parce qu'il n'est pas chez vous et qu'il n'est pas non plus à l'intérieur des frontières, il n'y a pas non plus la possibilité de contraindre la société qui vous a vendu l'or à livrer quelque information que ce soit, euh, parce que, et, et, euh, parce que eh bien, cette société n'est pas sous sa juridiction. Voilà. Donc ce n'est pas neutre. Alors, ça, ça ne veut pas dire, quand je parle de ces solutions d'expatriation et, de, et de recours à des sociétés étrangères, parce qu'elles mettent à l'abri des abus de l'État dans lequel on est, et que c'était soit la France, soit un autre, ça ne veut pas dire que sont là des moyens de frauder le fisc évidemment c'est plus facile de frauder le fisc dans ces conditions mais ça veut dire, ça veut dire dans ce cas là on ne ferait pas les déclarations obligatoires donc quand on achète de l'or par exemple on n'est absolument pas tenu de le, de le déclarer, il faut le savoir euh, quand, euh, on a, quand on ouvre un compte à l'étranger qu'il soit multidivise ou pas on est tenu de déclarer ce compte euh, mais voilà, mais on le déclare c'est pas parce qu'on a ouvert un compte à l'étranger qu'il faut s'empresser de chercher un moyen euh, de pour, enfin, pour l'utiliser d'une manière frauduleuse. d'autant qu'en matière de compte bancaire là il y a véritablement des transmissions et euh, je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas un partisan de la fraude fiscale euh, je pense que les choses ne sont jamais plus, plus sûres et plus euh, porteuses de, de, fruits, euh, de fruits satisfaisants que lorsqu'elles sont faites dans les règles et dans le respect des lois. Dernier type d'actif à, à traiter, c'est l'immobilier. Donc j'ai dit euh, sous forme de boutade en introduction, ou, enfin, ou après l'introduction de cette vidéo, que évidemment on n'allait pas délocaliser l'immobilier en le transportant physiquement ailleurs, euh, et qu'il s'agissait ben, simplement d'acheter de l'immobilier ou du foncier ailleurs. Voilà. Alors euh, on va dire, ben oui, mais simplement j'ai déjà investi, euh, euh, j'ai 200 000 balles investies en immobilier, J'ai pas les moyens de remettre 200 000 balles ailleurs. Mais La solution, ça consiste à, à le vendre et avec euh, les, les liquidités libérées par la vente, d'investir ailleurs. Voilà. Alors concrètement, pour investir dans l'immobilier ailleurs, Bon, je ne traite pas la, la question de l'investissement sur des terres ou des choses comme ça, qui est quand même, je, je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais en fait, ça ça, ça, concerne, ça intéresse réellement beaucoup moins de gens. Euh, par contre, la question d'investir en immobilier à l'étranger, c'est pas pareil. Ça, ça, ça intéresse beaucoup plus de gens et ça concerne surtout beaucoup plus de gens. Euh, donc, pour investir dans l'immobilier euh, hors de France, euh, on peut ben, soit acheter de l'immobilier dans des pays intéressants, alors, si on se renseigne sur le sujet, euh, je n'étais pas spécialement renseigné là-dessus parce que euh, je n'envisage pas d'acheter l'immobilier de la mer dont je vais vous parler hors de France, euh, eh bien, il y a un certain de pays qui semblent intéressants. Vous avez Bali, vous avez. Euh, euh, me semble-t-il la Thaïlande. vous avez l'Espagne, vous avez l'Allemagne et vous avez, je ne rappelle plus quoi d'autre, enfin bon, euh, la Bulgarie, je crois. Ouais. Eh bien, euh, personnellement, mon choix, mon choix va à l'Allemagne, euh, c'est le moins rentable, mais probablement c'est le plus porteur de plus-value à long terme compte tenu de ce qu'est l'Allemagne. Et puis un autre élément, c'est que vous avez une solidité euh, juridique, politique, etc. en Allemagne, qui est évidemment la plus, euh, la plus convaincante par rapport à l'ensemble des pays que j'ai cités y compris par rapport à l'Espagne, bon, qui est un pays qui tient debout, mais bon, l'Allemagne, c'est encore plus solide. Et puis, que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne, c'est juste à côté de la France. Euh, donc, euh, on peut véritablement euh, se déplacer autant de fois que nécessaire, au moins quand on fait l'opération d'achat, pour euh, bien, voir, voir où on met les pieds, euh, sentir la température du quartier, enfin, faire ce que l'on ferait. Pour faire un investissement immobilier en France, sauf que là, il est un petit peu plus loin. Enfin, tout, tout est en relatif. Parce que si vous habitez à Lyon, c'est moins cher, c'est moins loin d'aller en Allemagne que si, lorsque vous habitez au Pays Basque, d'aller à Paris. Bon. Donc, la notion de distance même est toute relative. Bon. Cela dit, c'est les complexités ordinaires de l'investissement en immobilier physique. Moi, je ne suis pas très favorable parce que justement c'est complexe, parce que quand on analyse c'est pas si rentable que ça j'ai fait d'ailleurs des, des PDF sur le sujet, je crois même que j'ai fait des articles de blog euh, j'ai même dû faire des, une ou deux vidéos à, à l'époque de mes tout débuts euh, de mes tout débuts sur cette, sur cette chaîne on peut tout à fait investir en direct dans de l'immobilier à l'étranger d'autant plus facile donc, que cet immobilier va être près de nos frontières bien sûr euh, maintenant il y a Également, une astuce qui, qui consiste à une solution qui est à la fois plus simple et plus sûre parce que mieux documentée euh, pour investir euh, en immobilier depuis, depuis la France. Bon, celle-ci, je la développe pas, je, je la traiterai à fond dans la formation sur laquelle je travaille, donc formation consacrée au, à, la, à la protection de, du patrimoine, justement par, par, par son expatriation, euh, mais je peux déjà vous dire que c'est une solution qui est très efficace, qui est performante et qui est très facile. Eh bien, le tour, le tour du sujet est fait. J'ai véritablement passé en revue toutes, toutes les pistes pour expatrier votre patrimoine, c'est-à-dire tous les moyens d'expatrier les différentes classes d'actifs du patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous sera utile, enfin je suis même persuadé qu'elle vous sera utile euh, si euh, vous êtes à, attentif et que vous, vous cherchez à appliquer euh, euh, ce que je viens de, de, de présenter. Euh, bien dans ce cas, levez le pouce. Bien sûr, parta partagez-la, partagez Comment, commentez, puisque c'est un sujet pratique là, que je viens de développer. Euh, je ne doute pas que certains d'entre vous ont déjà expérimenté certaines de, certaines de, ces, certaines de ces voies ou peut-être d'autres euh, d'autres plans plus, plus, ou moins, plus ou moins astucieux pour certains types d'actifs. Donc ça, ça ne peut intéresser que tout le monde. Avant de, avant de vous dire au revoir, euh, une précision concernant les fameux liens qui, qui parachève les informations de cette vidéo. Euh, premier lien sous la vidéo, peut-être peut même qu'il apparaît directement, qu vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le plus pour dérouler le menu déroulant, euh, c'est euh, le lien euh, pour euh, vous inscrire de façon à obtenir le programme de cette formation sur l'expatriation du patrimoine. Euh, le lien du dessous, euh, ça sera euh, le, le lien euh, C'est ça, oui, le lien pour vous inscrire de façon à être tenu au courant de la, la réouverture de la formation sur les comptes multi-devises euh, et également de, de, de la formation sur l'or, puisqu'elle aussi, elle aussi est fermée. Et, et comme toujours, pour les préoccupations patrimoniales que vous pouvez avoir, patrimoniales ou financières ou placements, que vous pouvez avoir que ce soit de connexe à cette vidéo ou sur tout autre sujet, nous pouvons nous entretenir dans le cadre des, des fameux coachings patrimoniaux. Vous en trouverez là aussi, le lien là, cette fois, dans le menu déroulant, donc en cliquant sur le plus PLUS majuscule. Je crois que je n'ai rien oublié, et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.